Toi dans ce nouveau vlog, je suis très très content de te retrouver dans ce nouveau numéro, toujours au pied du Grand Canyon, près de Moab dans le sud de l'Utah. Et tu viens de voir des images absolument fabuleuses, et bien entendu, et malheureusement, c'est jamais aussi beau et aussi fidèle que ce que tes propres yeux peuvent voir. Mais avec ces images, au moins, tu as déjà une idée de comment une journée commence ici dans cet environnement absolument somptueux. J'en profite aussi pour te dire qu'aux États-Unis, il y a un état d'esprit que j'apprécie beaucoup. C'est celle entre autres de l'autodirision. Ce que j'apprécie, regarde, tu vois ici, il y a une place de parking. Il y a une place de parking pour Colin et parfois Charlie. J'ai jamais vu ça en France, mais c'est juste euh, sympa. Les gens sont, sont vraiment toujours sympathiques ici. Et s'il y a bien une des qualités que les Américains ont parmi bien entendu aussi leur zone d'ombre, hein, j'en ai bien conscience, hein, je suis pas en train de faire l'apologie de, des Américains et de la, des états unis mais je suis ici pour aller chercher le meilleur et ce qui m'inspire, et c'est ce qui c'est ce crée mes vidéos bien entendu, je peux difficilement t'inspirer avec ce que je trouve de mauvais, Quoique parfois dans mes vidéos je t'explique aussi les, les, les aspects négatifs de ce que, de ce que je rencontre, mais ce que j'aime ici, c'est que même les dirigeants d'entreprise euh, sont capables de faire preuve d'autodérision et de se mettre vraiment au niveau euh, de, de leur personnel. Et ça, c'est une force absolument fabuleuse et fantastique. Et ça fait partie de leur leadership, c'est de se sentir au niveau de, de, de tout le personnel et de pouvoir être aussi capable de rire de soi. Et moi, je trouve ça fabuleux. Maintenant on est dans un bouchon, on est dans un.. Depuis le début de notre départ, notre GPS nous dit qu'il faut faire demi-tour, demi-tour, demi-tour. On l'a pas écouté. Bah on l'a pas écouté parce que voilà. Parce que j'avais pas envie. Et bah. tu. Parce que je suis têtu. <rire> et puis là on se retrouve dans un bouchon et on écoute la radio locale parce qu'on a cherché une radio pour, nous... Pour, nous... pour savoir pourquoi on est dans un bouchon. Parce que oui, regarde. Elle hein. bouchonne est grande. Le bouchon est, grand. el, el bouchon est grande. Hein. Attends, mais je vais t'essayer. Je sais pas si tu peux avec la mise au point. Avec les gouttes sur le pare brise c'est plutôt difficile. Voilà. Et donc, on vient d'entendre que un pan de montagne est tombé sur la route. Et d'ailleurs, on l'a vu plus loin. Ouais. On l'a on a vu plus loin qu'il y avait un camion qui a enlevé des pierres. Et pas des petites. Ouais. C'est carrément des gros gros rochers. Donc, voilà, c'est un phénomène qui arrive ici dans le coin. Forcément, c'est un phénomène montagnard. Et puis, il y a des pierres qui se détachent. Ça ne nous empêche pas de nous amuser. On ne s'ennuie pas. On discute. On parle de la vie. On parle de business. C'est vrai. On parle de business. Ouais. Voilà, on s'échange des idées de, de comment on tient les affaires et puis comment on vit en tant qu'indépendant. Hein, la liberté financière ou la liberté d'indépendance, c'est pas que de la liberté, ça demande aussi ouais. de la discipline. On parlait de la ça. discipline de l'entrepreneur, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas faire, de ce qu'il faut faire. Alors, il faut être multitâche. C'est ça. Enfin, ouais, je pense que c'est une des premières qualités euh, de l'entrepreneuriat. De, de savoir s'adapter à plusieurs situations, à plusieurs compétences. Plus... Ah ben, plusieurs compétences surtout. Ouais, ouais. Ouais. Plusieurs compétences, surtout quand on est seul. Puis après quand on embauche, il faut toujours avoir conscience de, ben, des compétences qu'on a pour pouvoir les transmettre aux autres. Ouais. Donc voilà, c'est pareil, moi quand j'ai embauché, j'ai dû avoir conscience de, des compétences que j'avais pour pouvoir Savoir quelles est les compétences dont j'avais besoin. Mmh. Voilà, et tu gardes ce que tu aimes, mais pas que ce que tu aimes, tu gardes ce que tu fais bien aussi. Ouais. C'est très très belle aventure. Mmh. Ça peut parfois être douloureux, mais quand ça fonctionne bien, c'est très agréable. Ouais, bah oui. En tout cas, c'est très apprenant. 300 km de détour 300 km de détour Mais ils sont fous ces amerlocs Un petit détour mmh. Ben non, mais ça va, ça rien. Ben ouais. On est dans une Ford Mustang. Ça ah va. bon Ah, ben ça va mieux ah, allez, alors pour, pour, pour nous faire plaisir. Oh là, là. Ouais. Voilà, ça leur apprendra dans un Qu'est-ce C'est elle qui rigole. Ah, c'est Que dire de plus J'ai pas de contravention, j'ai de la chance. Ah j'ai de la chance. En plus le flic il me dit. Euh, il me dit on, on va s'arranger. Tu parles En sais. fait je dois passer au tribunal. Je pense qu'il t'a retenu à 102. Hein. Oui, bon, il m'a retenu à 102, ouais. Donc, en fait c'était un. Miles. Plus. Bon, voilà. Donc du coup j'ai euh, une sommation de passer devant le tribunal. Bon ça s'est bien passé, hein. je veux dire encore une fois, à nouveau, ça sert à rien d'être agressif. Ouais. Tu te fais arrêter, t'as merdé, t'as joué, t'as perdu. J'ai perdu. Alors.. Euh, au fond du compte, combien ça va me coûter ben, d'après le flic, au pire 500 dollars, au mieux 195 dollars. Bon, Mais en tout cas, il faut le faire. Je dois le faire parce que si euh, j'ai une convocation au tribunal et que je ne prends pas contact avec un avocat, eh bien, je ne peux plus revenir aux États-Unis sans me faire expulser. Et comme j'y viens souvent, je vais devoir arranger ça. Voilà, voilà. T'arrêtes un peu de rire. Raconte pourquoi je rigole. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, t'as as, l'agent, il m'a pris mes papiers, passeport, permis de conduire, papier de la voiture. Enfin, il a tout demandé, puis à un moment donné, il revient. Il est resté quoi 5 minutes dans sa voiture Il a pris rendez-vous avec le juge pour moi. Ah non, mais c'est vrai, bon, il il pris, non, parce que c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Hein. Ils appellent le juge, le juge met un rendez-vous, je dois venir. Je peux pas venir, donc ça se passe avec un avocat. Et il revient. Et il revient et il me tend un, un billet blanc, et je vois dessus 1395 dollars. Et là, vraiment à un moment, j'ai crois que mon cœur s'est arrêté d'un coup là, t'as vu ma tête Il a vu c'est tout ça le prix qui t'avait payer. Et je vois ça, je dis mais quoi C'est la contravention et t'as le flic qui rigole Mais non, c'est pas la contravention. C'est votre ticket de la location de voiture. Oh trop <rire> J'étais soulagée 2 h quart du matin, c'était atroce ce voyage, aujourd'hui C'était atroce, le voyage du, du retour sur Denver en fait tout à l'heure je disais qu'il y avait 300 km de détour, mais non c'était des miles donc c'était 450 km de, de, de détour, tu parles d'un détour j'ai dû m'arrêter quelque part sous la route parce que j'en pouvais plus, euh, pour des raisons de sécurité je me suis arrêté pour faire une sieste, et là enfin euh, je suis à l'hôtel l'habitude de voir mes vidéos, si tu es déjà abonné, si tu ne l'es pas d'ailleurs, fais-le. Tu as pour l'habitude de voir que une fois par an, je viens aux états unis pour une convention, une convention qui est propre à mon métier, je suis conférencier professionnel et en tant que conférencier professionnel tu le vois derrière, là ça c'est le logo de cette année-là c'est fabuleux, hein. euh, et bien tous les ans il y a une convention internationale où plus de 1700 personnes se réunissent, venues du monde entier les meilleurs conférenciers du monde, des noms les plus, les plus connus du monde, sont là pour pouvoir m'inspirer, me faire et puis peut-être même m'améliorer, non pas peut-être, mais c'est même certain. Euh, ce que je voulais partager avec toi c'est pas tellement ce que moi je vis ici dans ma convention parce que il se peut très bien que euh, le contenu ne t'intéresse pas mais c'est ce que je transforme pour toi qui peut être intéressant pour toi dans cette vidéo euh, on apprend en tant que conférencier à inspirer les autres à modéliser euh, une vie une histoire quand on appelle modéliser c'est à dire qu'on va décortiquer un événement de vie pour qu'il soit compréhensible et entendu de tous euh, pour qu'on puisse effectivement s'approprier le message du conférencier pour qu'il soit inspirant il faut qu'on puisse expliquer un processus dans ce process, parmi ces multitudes de choses que l'on peut faire, il y a par exemple apprendre à modéliser un événement et le rendre compréhensible de tous. C'est par exemple euh, en faire une métaphore. Je t'explique. Tout à l'heure, j'ai déjeuné avec Anna, et nous avons choisi de quoi manger, une petite boisson, et j'ai pris une boisson euh, à base d'hibiscus et de framboises, avec des glaçons, etc. Et Anna goûte cette boisson, et elle me dit « Tu as l'art de prendre des bonnes boissons ?» Oui, parce que jusqu'ici, je lui ai fait goûter plein de boissons américaines, et voilà, et, et donc, donc forcément, il y a des découvertes. C'est là où ça devient intéressant, dans mon métier, modéliser c'est quoi c'est d'arriver à faire la métaphore de ce que je t'explique là maintenant Pour que ça devienne une histoire de vie intéressante Ou en tout cas une leçon de vie intéressante Lorsqu'elle m'a dit que j'avais l'art de choisir des boissons Ce que je lui ai dit c'est que bien avant J'en ai goûté pas mal de bien dégueulasses aussi et en fait, la vie, c'est comme ça. Parfois, on a l'impression de se trouver devant des gens qui ont beaucoup de chance. On se dit, punaise, mais tu en as de la chance de vivre ce que tu vis. Mais on oublie que si la chance est à répétition, comme on peut le voir chez certaines personnes, c'est probablement parce que cette personne a mis des actions en place, mais a certainement aussi souvent échoué et su transformer ses échecs en succès. La métaphore est la suivante. Tu en as de la chance de choisir à chaque fois les bonnes boissons Ma réponse bah, euh, avant de boire toutes ces bonnes boissons j'en ai goûté pas mal de dégueulasses et eh bien dans la vie c'est pareil, tu as de la chance de vivre la vie que tu vis mais au fond avant d'avoir cette chance que j'ai aujourd'hui j'ai passé pas mal d'épreuves dans la vie et j'ai dû faire des choix parfois absolument douloureux ou parfois j'ai subi le choix des autres parfois j'ai subi la trahison des autres avant de pouvoir apprécier ce, cette chance qui aux yeux des autres est fantastique et eh bien ce qu'on ne voit pas derrière cette chance c'est tout le travail qui a été fait pour en arriver là donc si tu penses que des gens ont plus de chance que toi Si tu penses que tu n'as pas de chance dans ta vie Peut-être que tu n'as pas essayé d'échouer aussi Tu vois, c'est important Parce que si tu... Aujourd'hui, si tu arrivais à faire des choses correctement Ou même très très bien Ou même un expert dans ce que tu fais Eh bien avant d'arriver à cette expertise Tu as dû foirer pas mal de fois Et je l'espère pour toi Et c'est ce qui fait de toi un expert justement C'est que tu as foiré souvent Et que tu as su transformer ces échecs en succès Voilà Et j'ai un cadeau pour toi tu me demandes toujours où il est Eh ben il est là. Ouais, ouais, ouais, salut. Salut. salut, salut, allez, ouais. mon Guy, ça fait trop, trop longtemps qu'on, qu t'a pas vu ouais, dans mes vlogs. Bah, J'étais perdu aux États-Unis, on va retrouver. <rire> Je vais enfin retrouver. J'ai laissé mon chapeau de cowboy au vestiaire. Alors si tu ne connais pas Guy, va voir mes vlogs précédents. <rire> va voir vraiment plus loin. Hein. Ceux qui sont abonnés depuis longtemps, vous connaissez Guy. Ah, tu connais Guy et d'ailleurs certains me demandent où il est. Et, et franchement, hein, ces conférences, elles sont à mourir de rire. <rire> vraiment à mourir de rire. Si. Ça, ça me manque de faire des voyages avec ben toi. Mais oui, qu'est-ce qu'on qu a rigolé Ça pour rigoler. <rire> et, et, mais mais qu'est-ce qu'on a rigolé et tu te tu te souviens, en Afrique du Sud, la chute dans l'escalier et le fou rire qu'on a eu après Non, le plus gros fou rire que j'ai eu avec toi, c'est quand on a, en Angleterre, quand on était dans ce restaurant où les gens étaient super sérieux, il y avait même des femmes voilées. Hein. Je me souviens, on s'est mis à rigoler. Ah oh oui Et tout le monde rigolait ah oui, dans le oui, restaurant. Oui. Ils t'avaient décoincé, tous les Anglais. Ah, on là, au début oui, oui. ils nous prenaient oh pour des fous, puis après tout le monde oui, rigolait. Oui, oui, oui, on nous regardait de travers et puis tout le restaurant <rire> se mettait à rire. Tout le restaurant. Voilà. Ça, c'est un bon souvenir aussi, effectivement. Bon souvenir. Vraiment, si tu veux rire, va voir ce qu'on a fait ensemble. C'est vraiment trop, trop chouette. Ça me fait voilà. vraiment plaisir. Nous, on va maintenant dans la session plénière. On est toujours voilà. dans la convention euh, à Denver et on va se laisser inspirer par les meilleurs conférenciers du monde. Et Exactement. Pour un jour, espérer l'être nous-mêmes. Voilà, oh, bon, on est presque. Oui, oui, moi je suis presque... En bah, numéro numéro deux. Moi, on est en numéro 2 au monde. Oui, oui. Moi chez moi, à Biarritz, à Biarritz je suis le meilleur <rire> au monde. <rire> voilà, c'est exactement ça. C'est toujours bon pour l'ego de se faire du bien. <rire> morning yep. in the hallway and we spoke about ego mm -hmm. and how good it is to have a standing ovation right so do you think that ego is an asset for a speaker well I the, the <laughs> problem is it's is the difference between ego and confidence uh-huh oh right good. and you, can, like you can't have confidence without an ego but there is a, um, a a very thin line and you don't know when you pass it when you go from confidence to cockiness oh yeah right <laughs> Or confidence yeah. to arrogance yeah Yeah. Right? Yeah, yeah and I jump between both those lines pretty frequently. Uh, but because I, I really have no problem with you having somewhat of an ego when it comes to... Because we're going on a stage and there's not a lot of professions where you're standing up in front of everybody and all eyes are on you. Right? A lot of our jobs are we're doing jobs, we're doing tasks, we're doing things. Well, our job is, is ego. The problem is when it gets in the way and i always think that a uh, somewhat of a confidence ego on stage is great but off stage and, and dealing with the event people they you know, really can't have so so the right yeah. the context to them where there was actually real reasonable reasons but it looked like it was just ego driven like you know i, I demand the white linen drapes and yeah. silk and, <laughs> and it was just no they're out of like a star <laughs> right They're just because it's not nothing there's nothing about to do with ego it's perception of ego If they think you're having an ego versus oh he's he he knows his stuff versus he's arrogant. That is the line. Yeah, yeah But yeah. here's the thing, it's tough to change it. Anyways. Yeah. If you are, if you're arrogant, it's hard not to be. It's ego. Yeah. It's part it's attitude. It's being yeah. authentic. Maybe we are someone else on stage but that was the best thing i could do years ago was realizing i wanted to be the same person on stage as I was off as i was online yeah so, but my personality is the same and that's was a big difference because when you meet the event people and stuff because i've met i've met speakers who were one way on stage and totally different off. yeah not I, nice people off stage well with my community uh, what i like to hear is when i do a keynote yeah. is that people come to me and say well we saw the same Michelle as on your video I know for myself it's it's a benchmark to know that maybe I am a little bit authentic that's because right. I am the same on my video and on stage and even with you it's consistent uh, yeah but yeah and I guess when it's, it's not consistent it actually hurts trust oh yeah that's the problem. Yeah. But, it, but you that goes all the way down to even what photo you use yeah because if you look nothing nothing like your photo um that from 30 years ago or something <laughs> yeah. there's a trust issue yeah they're like you have no and look you're you're beautiful you're it's not you. you're beautiful just use an authentic picture of yourself yeah. and that's going to make it much better than something that's really filtered yeah. or really dated yeah. and they see that's you agree, and people yeah. walk up and like hi i'm jeff and i'm like you are you Like, you're just like, because you're, you're so far away from what you look and like. And your pictures are authentic. All your no filter. like your nothing. beard I and mean, like yeah. your bun. <laughs> yeah. But all me. Yeah, it's all you. The last thing you want is to come on stage like, well, where's the actual speaker? Yeah. You know, you're like, oh, it's me. Like, yeah. I don't think you are. Right. Yeah. That's yeah. important. Yeah. What is, according to you, the real American dream? American dream is not about fame or fans or fortune, it's about the achievement of one's own goals. So whatever goals you set for yourself in life, and you achieve them, then you've achieved the American dream. Otherwise, think of a teacher who is going to be over, overworked and underpaid, goes to college four or five years to become a teacher of an elementary school. Could you possibly say to her or him that they had not achieved the American dream? Of course not. So it's not about money or fame. It's about the achievement of your own goals. What matters to you? Living a life that's filled with success defined by you, so we can live the American dreams everywhere. Everywhere. Everywhere. <laughs> everywhere in the world. Good. Six influence principles so, Bob, look, most of us are familiar with these principles over all of the years, but if you don't mind, just kind of take us through them briefly and reflect on how we might apply them in our profession. I've actually got some notes about precisely that, because I know people want takeaways. How do these principles apply to what they do, what the kinds of influence challenges they face, and so on. So let's begin with the first of these, reciprocity. This is a rule that exists cultures a Et voilà, c'est le dernier jour, le dernier soir de la convention, et tu vu <coughs> et Voilà, il faut être beau. Une soirée de remise de prix, un petit peu comme les Oscars dans le cinéma, on a aussi des Oscars dans le monde de la conférence et c'est ce soir donc il faut être bien habillé, honnêtement j'aime ça Tu me connais, et eh bien j'adore me nourrir de l'effervescence de la scène mais aussi d'avant scène, c'est à dire dans les coulisses et à chaque fois que je le peux, je vais saluer euh, tous ceux que j'aime voir sur scène Voilà c'est fini, on vient de terminer avec euh, la remise des awards comme dans tous les grands spectacles, les Américains sont vraiment friands de, de ces prix-là. C'est un petit peu la remise des Oscars, des conférenciers. Il y a eu la remise du Cavette Award, il n'y en a qu'un seul par an. 41 au total depuis l'existence de l'association des conférenciers professionnels aux états unis Et puis il y a eu des remises des CPAI, ce sont des niveaux de conférenciers supérieurs. Et bien entendu, quand on fait ce métier, eh c'est une sorte de réalisation. Ce n'est pas la fin d'un trajet, c'est bien entendu juste une étape supplémentaire mais une réalisation que l'on prend très au sérieux et les américains savent faire la fête et euh, savent organiser des événements comme je viens d'en assister là maintenant c'est absolument fabuleux il y a eu du spectacle, des chants de l'humour, des sketchs vraiment des, du show à l'américaine et bien entendu moi je suis très friand de ça ça fait toujours rêver de savoir qu'il y a toujours des prix à la clé même si c'est peut-être, ça peut paraître peut-être inaccessible mais de savoir que ça existe c'est fantastique il y a beaucoup beaucoup de monde ici plus de 1500 personnes j'ai passé un moment extraordinaire j'ai été nourri par ces paroles des uns et des autres, ces Américains qui sont très proches de la famille, ces Américains qui ont plutôt un sentiment de gratitude. Euh... <rire> Là, je me fais filmer. Voilà, ces Américains qui savent faire preuve de gratitude, tant pour leur famille, pour leurs compères, pour leurs confrères, le consoeur, des mentors. Ce sont des gens qui sont absolument fabuleux dans ce domaine-là et moi j'en apprends chaque jour. On ne dit jamais assez merci et on ne se souvient jamais assez d'où on vient et surtout qui nous a tendu une main. C'est ce que je retiens moi ce soir et c'est ce que je veux te laisser aujourd'hui. Alors toi aussi, dans ton univers, dans ta profession, dans ton hobby, Souviens-toi qui t'a aidé, qui t'a inspiré. Souviens-toi qui ont été tes mentors. Ou peut-être tu as des mentors aujourd'hui que tu aimerais rencontrer. Eh bien j'ai envie de te dire, si tu as envie de les rencontrer, mets tout en œuvre pour les rencontrer. Les mentors ont pour qualité de justement accueillir ceux qui veulent apprendre. Donc n'hésite pas d'aller vers ceux qui t'inspirent. With free, and because the time will come around when you know. The magic that's <laughs> inside your heart